Bonjour à tous, merci d'être là, c'est plus courageux après la soirée d'hier soir. Donc je vous propose qu'on démarre, euh, je vais commencer, alors merci d'être là pour cette, pour cette table ronde autour de, des agents conversationnels. Donc euh, je vais quelques petits mots introductifs sur, sur nous rapidement, donc Figmarket. Market. on a un cabinet de conseil en, en, en management et en fait on s'est spécialisé sur ce qu'on appelle nous les business shift. Donc euh, par business shift, on entend tout ce qui est transformation de modèles économiques, euh, relationnels commerciaux induits par l'innovation digitale. Euh, donc c'est un petit peu notre marque de fabrique. Ça fait deux ans qu'on travaille avec l'EBG. Cette année, euh, on, traite, euh, on, on a adressé deux thématiques. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Hier, on a adressé la thématique de, des plateformes e-commerce. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est euh, évidemment les agents conversationnels. Euh, merci euh, à Jordan et Stéphane d'être là. Je vais vous laisser vous présenter peut-être... Euh, euh, peu, Peut-être après, non on, on démarre et puis je vous laisse vous présenter après. Donc, euh, on, on va commencer par, euh, par quelques, quelques éléments très succincts euh, que vous, vous retrouverez le détail dans le livre blanc, évidemment, mais sur euh, des éléments de marché, de tendance et d'usage euh, liés aux, aux agents conversationnels. Et je vais passer la parole à Najiba. Bonjour à tous. Donc, effectivement, euh, nous allons commencer euh Ouais. Nous allons commencer euh, donc sa présentation avec euh, quelques définitions. Euh, Qu'est-ce qu'un agent euh, conversationnel euh, C'est un dispositif automatisé euh, qui permet de recréer euh, de manière artificielle euh, un dialogue, euh, et cela en vue d'automatiser une tâche, euh, en interagissant euh, par écrit ou euh, par, la, par la voix, et cela en tentant de reproduire les codes conversationnels de l'humain. Alors comment fonctionne ce dispositif C'est une boucle de dialogue que l'on peut décomposer en cinq étapes fonctionnelles. On schématise bien évidemment, on simplifie. Mais elle commence tout d'abord par la collecte de l'information, celle qui est transmise par l'utilisateur, par le canal approprié. Et ensuite l'agent conversationnel va tenter de comprendre la signification de cette demande. On est vraiment là sur du champ linguistique et sémantique. Et cela en vue de l'analyser, d'y d'y mettre une intention finalement, et de, de, de l'analyser en y apportant de la contextualisation et de la personnalisation. Euh, cela amène après au traitement de, cette, de la requête pour la restituer à l'utilisateur sous le format souhaité. Euh, bien évidemment, toute cette boucle fonctionne avec des techniques et des technologies qui peuvent aller de, du simple arbre décisionnel, à l'intelligence artificielle simple ou plus poussée. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur ben, pourquoi les entreprises iraient sur ce territoire, pourquoi faire et construire des agents conversationnels. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui se posent cette question et d'autres qui se lancent encore sans vraiment se poser cette question. Mais aujourd'hui, nous, on identifie à travers nos cas clients, mais aussi à travers l'étude de marché, euh, trois grands enjeux. Le premier, c'est un enjeu transactionnel, c'est vraiment comment l'agent conversationnel va pouvoir euh, accompagner l'acte d'achat d'un client ou aider à euh, la, la souscription d'un prospect. Il a vraiment pour objectif ici de fluidifier le parcours utilisateur, euh, d'aider à la prise de la décision et certains vont même plus loin puisqu'il y a même certains agents conversationnels qui intègrent le paiement par exemple. Le deuxième enjeu c'est celui du self care, ici l'agent conversationnel agit en 24-7, il a vraiment pour objectif de réduire les actions qui prennent du temps, les démarches simples et de vraiment apporter une productivité à l'entreprise. Le dernier enjeu c'est le sujet relationnel de l'engagement, en construisant des agents conversationnels, les entreprises tentent d'unifier et d'apporter un sujet d'image et d'innovation à l'entreprise et dans ce cas-là, l'agent conversationnel a vraiment une fonction de notoriété, entre guillemets, et d'apporter de la satisfaction client et bien évidemment de la fidélisation derrière. Alors, quelques éléments marchés. Euh, alors, j'aime bien ce slide-là, parce que... Là, mais, oui, voilà. c'est d'après. <rire> euh, en fait, quelques éléments marchés. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu euh, la littérature sur le sujet, on voit des chiffres mirobolants sur, les, sur des, des, des, des projections de, de, de, de, de chiffres d'affaires qui pourraient être générés via, le, via ce canal-là. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est que la tendance, évidemment, c'est une tendance qui est extrêmement positive, au-delà des, des chiffres. Euh, et c'est lié à trois, à trois, à trois phénomènes. Euh, le premier, c'est que les technos sont de plus en plus fiables. Donc le chiffre que vous voyez là sur, la, sur les technos, c'est pour le, la, la partie reconnaissance vocale. Euh, ce qu'on ce qu lit, c'est que 95% des requêtes vocales sont, sont comprises, ce qui est pas mal. Alors, évidemment, les 5% restants peuvent poser problème, mais c'est déjà bien. Euh, il y a une vraie appétence client, ça c'est vérifié. On a suffisamment de recul pour dire que l'appétence est là. Euh, et enfin, euh, les investissements d'acteurs voilà, majeurs comme les GAFA continuent, sont toujours présents avec de, de, des rachats de, de, de start startups extrêmement pointus sur le sujet. Donc euh, voilà, euh, la tendance est positive. En plus, euh, on a de nouveaux, euh, de nouveaux phénomènes qui arrivent et qui, et qui boostent aussi euh, ce, ce marché. Bah c'est l'omniprésence de la voix. Hein, je sais pas. Euh, enfin, euh, on était au CES cette année. Euh, la voix est partout. Euh, on, on, c'est euh, enfin, voilà, quelque chose qui, euh, qui booste encore le, euh, le, ce phénomène des agents conversationnels. L'opportunité le, du C-commerce, euh, Najiba en parlait, c'est à dire comment je peux euh, faire du business avec ce nouveau canal et une autre tendance qui est finalement l'utilisation qu'on ne voyait pas il y a quelques années, mais des, des chatbots ou, ou plus généralement des AC, vers l'interne, tournée en interne, c'est-à-dire à destination des collaborateurs au sein d'une entreprise. Tout ça participe au développement de, de, de, de, de ces sujets. Nous, sur les usages, c'est vraiment une vision du Think Market sur la façon de segmenter un petit peu les choses. On s'est demandé alors, à quoi ça sert pour les entreprises, ce, ce sujet d'agent, au-delà de la partie transactionnelle, relationnelle. Voilà. Euh, ce qu'on se dit, c'est que finalement, la différence, c'est euh, où est-ce que je place mon curseur euh, sur euh, l'enjeu lié aux agents conversationnels. Pour nous, ils sont de deux ordres. Soit je me dis mon agent conversationnel va être un nouveau canal euh, et auquel cas euh, je vais... Euh, au même titre que le téléphone ou le web, je vais chercher à l'enrichir fonctionnellement, donc je vais sans arrêt l'enrichir, l'enrichir, pour pouvoir vraiment en faire un, ben un canal à part entière. Soit inversement, je vais me dire, je ne je veux pas en faire un canal à part entière, je veux que ce soit un vecteur de service, donc je vais le considérer comme un produit presque en stand-alone, et où finalement le service est porté intrinsèquement par le fait que ce soit une conversation. Donc là on voit deux choses. Hein. Euh, quand euh, j'ai je suis dans une logique canal et que je suis extrêmement lié au SI, euh, donc euh, là je suis vraiment dans une logique d'élargissement. Enfin j'élargis mon audience. Euh, quand je le décorelle un petit peu du SI, je peux venir l'utiliser pour animer des canaux existants. C'est ce qui se fait beaucoup sur l'embasement. Le, hein. cest à je place un chat sur un site web pour aider les gens à créer des comptes. Donc là, je suis dans une logique d'embasement, d'animation de canal. Et sur la partie droite, vous avez cette logique un peu produit-service, où là, je vais venir diversifier mon offre euh, en apportant des services qui, qui n'existent que parce qu'ils sont portés euh, par un, un, un chatbot ou par la conversation. Merci. Je te, tu, tu prends la main sur la Alors du coup, on arrive à la partie euh, benchmark. Euh, donc on a réalisé euh, ce benchmark. Euh, euh, avec la collaboration du coup de l'EBG. Euh, et on vous invite bien évidemment à aller consulter le yearbook qui, euh, qui est beaucoup plus exhaustif sur la démarche et, et les résultats euh, et, euh, et qui a été réalisé euh, sur la base de plus de 70 questions et euh, qui traite du coup euh, euh, des, euh, des éditeurs et des, et des, des éditeurs euh, de solutions qui ont bien voulu répondre et ont pu répondre euh, aux, aux questionnaires euh, à, à ce moment-là. Donc euh, c'est vraiment une vision à l'instant T, hein, donc euh, il ne faut pas se formaliser, il n'y a aucun jugement qui est porté si votre solution n'est pas dans, dans les éditeurs qui seront présentés. Euh, nous, notre démarche, elle a été la suivante, c'est euh, finalement, on a essayé de segmenter... Euh, euh, notre, euh, notre analyse à travers cinq critères qui nous paraissent extrêmement importants pour, euh, pour pouvoir choisir sa solution. Euh, la première, c'est la robustesse du partenaire. Hein. On entend par là ben, quelle est son expertise sectorielle, quels sont euh, finalement les use cases qui sont traités et est-ce qu'ils correspondent euh, aux use cases que moi j'ai euh, entrepris et que je veux entreprendre. Donc il euh, y a vraiment euh, cette partie accompagnement. Et le deuxième critère, lui, est davantage orienté sur l'expérience utilisateur, c'est quels sont les canaux exploités, quels sont les parcours et quelles sont effectivement les interactions qui sont possibles et comment, est par exemple, gérer l'erreur ou les échecs dans la conversation le troisième point c'est la performance conversationnelle, là on rentre effectivement un peu plus dans les aspects technologiques, techniques, on est vraiment sur est-ce qu'il euh, y a un moteur NLP derrière, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, comment, euh, comment fonctionne vraiment euh, le, la, la solution et, euh, et derrière, il y a forcément donc, deux, deux critères importants, c'est comment je peux l'intégrer, est-ce que c'est facile à intégrer, est-ce que mes équipes pourront le faire, est-ce que j'aurai besoin d'un intégrateur, euh, et comment, euh, comment je vais pouvoir rattacher tout ça à mes bases de données clients, à mon CRM, et euh, toute la configuration et les paramétrages qui suivent, et qui sont hyper importants pour que vous puissiez tout simplement euh, euh, tester, changer, ajuster et, euh, et adapter votre, votre agent conversationnel. Euh, ça nous amène du coup à, à, une, euh, à une analyse du marché donc comme je vous le disais à un instant T dans lequel on a tenté de refaire ressortir des expertises bien spécifiques mais qu'on a voulu aussi confronter à l'état du marché parce que finalement euh, ben, le marché de l'agent conversationnel ben, c'est un marché qui effectivement a pris son boom il y a bientôt 3-4 ans maintenant euh, mais qui se retrouve confronté à des évolutions justement comme disait Aurélien euh, des évolutions technologiques donc euh, le premier point c'est effectivement euh, l'expertise sectorielle, hein. ce, ce dont on se rend compte c'est que les, les éditeurs se spécialisent de plus en plus, hein. c'est dans une logique finalement de, de, de, de capitalisation et de, de, de facilité d'implémentation, hein. au, au bout d'un moment on finit par connaître le secteur bancaire, donc on y va. Euh, Juste une petite précision, il enfin, y a des spécialisations soit sectorielles mais aussi sur des problématiques, il y, y, y a des acteurs qui... qui se disent, moi je vais être spécialiste de la relation client, tout secteur confondu ou d'autres qui disent, moi je vais être spécialiste du transport. Donc, euh, mais mais c'est une tendance qui est assez, assez générale. Effectivement, et euh, le deuxième point qui est euh, l'expérience utilisateur, là on, on se rend compte qu'il y a une vraie homogénéisation. Hein. Euh, Quasiment tous les éditeurs traitent les canaux, euh, les canaux euh, classiques, hein, Facebook, Facebook Messenger, pardon, euh, les applications, les sites web, c'est des canaux qui sont déjà euh, bien exploités. On sent qu'il y a encore euh, des tendances qui sont naissantes, hein, WhatsApp, euh, le vocal bien évidemment, donc il euh, y, y, y a vraiment euh, une tendance qui converge en tout cas sur euh, l'expérience utilisateur. Euh, les deux autres points, euh, c'est là où pour nous... Il y a un vrai champ du possible. C'est toute la partie euh, effectivement performance conversationnelle du traitement et la partie orchestration. Ces deux points, ils soulèvent euh, la première problématique, c'est la problématique de la fiabilité de la technologie. Hein, euh, Comment aujourd'hui euh, euh, les éditeurs intègrent leurs solutions avec de l'intelligence artificielle Est-ce qu'ils font du traitement automatique euh, du langage ou est-ce qu'ils font de l'auto-apprentissage C'est vraiment des choses qui sont encore euh, en test, entre guillemets, donc il y a un vrai, une vraie capacité, et il faut le dire, hein, de l'intelligence artificielle poussée, elle est encore peu intégrée aujourd'hui dans les agents conversationnels. Euh, et la deuxième partie qui est liée à, à l'orchestration, ben là, elle est liée tout simplement au fait que ben, depuis trois ans, tout le monde lance des chatbots, plein même, et que du coup à un moment donné il y a un sujet de cohérence et de comment on orchestre tout ça, est-ce qu'il faut que je construise un metabot pour, pour gérer mes dix bots donc c'est des sujets sur lesquels les problématiques sont naissantes et derrière il y a le sujet de comment je, je traite et j'analyse les informations soyons honnêtes, le retour sur investissement aujourd'hui il est très peu euh, calculé hein, sur, euh, au sein des entreprises, pas parce que ce n'est pas souhaité, c'est que c'est difficile. Après, les éditeurs mettent quand même en place de nombreux KPI, KPI euh, qui nous permettent de vérifier ben, que ça fait diminuer les taux d'appel, euh, qu'il y a une conversion, mais derrière, il y a voilà, effectivement toute cette partie analyse euh, qui est mise à disposition de la part des éditeurs et sur laquelle il y a une, une vraie évolution, notamment euh, au vu euh, aussi de personnaliser les, les, les, les, les solutions. Le dernier point, ben, c'est la sécurité et la réglementation. Là aussi, il y, a une, il y a une convergence, mais là, tout simplement pour deux raisons. La première, ben, c'est que la législation euh, euh, se, se durcit, hein, hashtag GDPR. Hein. Et, euh, et euh, le deuxième point, ben, c'est que les clients sont encore, euh, sont encore réticents euh, parfois à donner de, de la donnée à, à des robots. Donc voilà. Donc C'est notre étude qui nous fait en tout cas prendre conscience qu'il y a différents niveaux d'expertise en fonction des éditeurs et que de toute manière, euh, euh, il, euh, il convient au, en fonction de votre use case de, de bien euh, vérifier le, vos, vos intentions et vos objectifs avant de se lancer dans, et du choix de la, de la solution Nos du coup, ça m'amène à vous parler de, des recommandations, euh, nous, rapidement et, et vraiment pour conclure. Donc ce que je disais, c'est effectivement, posez-vous euh, la question, parce qu'encore beaucoup d'entreprises se lancent euh, sans s'interroger sur, euh, sur la finalité de leur agent conversationnel, c'est quels sont euh, vos objectifs, euh, et aussi de revoir euh, quels sont vos assets, euh, quel est l'état de mon CRM, quel est l'état euh, de, de mes web services, avant de se lancer... Euh, dans une construction euh, d'un agent conversationnel. Ça vous amène aussi à réfléchir à votre stratégie globale. Hein, c'est ce qu'on disait, hein, les multibots, euh, les orchestrations, tout ça, c'est des vraies questions qui vous amènent à vous dire euh, quel, euh, quel, est le, le, quel est le levier marketing sur lequel je veux aller euh, avec mon agent conversationnel. Et ça, ça vous invite aussi à réfléchir à votre organisation. On en parle très peu ici, mais dans le yearbook, vous trouverez plus d'informations sur la partie organisationnelle des équipes. Euh, et, euh, et à réfléchir et bien évidemment à l'expérience utilisateur euh, en réfléchissant à, à, à si un simple arbre conversationnel euh, est suffisant Ben allez-y, il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'IA euh, et euh, surtout euh, dites-vous que euh, le 100% digital il n'est pas, euh, il est pas euh, tout le temps une évidence et que s'il faut repasser par le relais humain, ben faites-le parce que c'est ce que demande encore aujourd'hui euh, le client voilà quand on parle d'organisation, hein, il faut avoir conscience que des, ces sujets génèrent de, c'est nouveaux métiers en fait. Donc c'est des compétences qui sont qui sont pas forcément faciles à trouver, en tout cas qui sont pas existantes forcément dans les entreprises. Donc c'est des choses qu'il faut avoir euh, qu'il faut avoir en tête. Merci Najiba. Euh, donc on va pouvoir passer à la partie euh, concrète des retours d'expérience. Euh, donc pour illustrer un petit peu tout ça. Euh, donc, je le disais en introduction, hein, merci à Stéphane, merci à Jordan. Je vais peut-être vous laisser vous présenter, un petit peu rappeler euh, vos entreprises, vos, vos rôles. Euh, voilà, vous... allez-y. Euh, bonjour à tous, je suis Stéphane Bird, donc je suis le, le directeur du digital du B2B chez Orange pour la France. Donc voilà, donc je, je pilote à la fois la, la totalité des sites sur la partie pro-PME ainsi que la partie entreprise, donc avec une segmentation importante sur, entre ces deux typologies de, de clients. Jordan Charlet, j'appartiens à une équipe qui s'appelle la Fab Design au sein de la direction générale de SNCF, qui est chargée d'accompagner les entités, les activités du groupe SNCF sur le design, sur la connaissance client, euh, et on sert aussi à faire quelques POC de temps en temps. Merci. Euh, donc, peut-être qu'on va. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez raconter un petit peu la genèse de, de, de vos histoires respectives Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce, à ce sujet des agents conversationnels Quel type de projet vous avez pu euh, lancer ou, euh, ou, ou voir, dans, en tout cas, euh, dans, dans vos groupes respectifs euh, Qui a envie de se lancer <rire> SNCF c'est une entreprise d'ingénieurs donc euh, on est souvent quand même intéressé sur les innovations technologiques on s est, sur les bots on s'y est pris déjà depuis quelques années euh, moi j'avais envie de parler de, euh, de quatre projets qui sont euh, plutôt externes et qui sont assez clés euh, pour l'entreprise le premier c'est euh, le, le WeBot qui est déjà euh, industrialisé depuis quelques temps qui permet donc euh, sur, sur We.SNCF d'acheter des billets de poser des options euh, et c'est un des c'est le seul bot, on va dire, vraiment industrialisé euh, du groupe SNCF, mais qui fonctionne très, très bien, qui a des KPIs, des KPIs assez impressionnants. On a aujourd'hui 400 000 clients qui suivent euh, leur trajet euh, sur Messenger. On a à peu près 10 000 utilisateurs par jour sur le bot. Euh, et on a euh, une maturité sur ce sujet de, de la part de oui, SNCF qui, qui est assez impressionnante. Et Puis après, on a de, trois autres projets. On a un projet sur la marque employeur, puisqu'on a des process de recrutement chez SNCF et SNCF. Euh, qui sont assez complexes et puis on a aussi des objectifs de recrutement qui sont très très très importants on a aujourd'hui beaucoup de mal à recruter donc ce chatbot il nous permet euh, vraiment de gagner en efficience euh, il a aussi des capis assez impressionnants il est, il est en industrialisé depuis euh, février euh, on a aussi des problématiques sur le self-care donc on a un bot qui s'appelle et qui est, en, qui est en POC actuellement et qui nous permet aussi d'améliorer l'interface sur l'aspect réclamation euh, et qui est assez prometteur aujourd'hui et puis euh, euh, on a un bot information voyageur qui va arriver dans peu de temps, puisque c'est une des grosses problématiques de SNCF aujourd'hui aussi. C'est d'informer le client à tout moment et de façon uniformisée. Euh, donc, sur l'information voyageur, on va avoir quelque chose qui va arriver assez vite et qui est un des gros projets qu'on a actuellement. Merci, Jordan. En, en ce qui concerne Orange, donc, euh, euh, bah, nous, on est juste convaincu que euh, on est sur un nouveau canal pour reprendre pour reprendre ce que vous disiez euh, tout à l'heure, donc un nouveau canal de, de relation clients et que donc il était important de mettre en place euh, des bots sur la totalité de nos marchés. Le plus emblématique, c'était Jingo sur Orange Banque, alors même si euh, sur la partie pro, on a été les premiers à lancer puisqu'on a défriché quand même un peu le terrain, euh, mais euh, effectivement euh, derrière ça, euh, l'idée qu'on avait et qu'on voulait vérifier, c'était de se dire un, est-ce que l'appétence des clients est là est -ce que, c'est la première question qu'on se posait, d'autant plus que quand on faisait des qualités, des études, la plupart des clients sur le B2B sont quand même attachés à la relation humaine et donc étaient dans un schéma de dire je ne veux pas parler à un robot et considéraient déjà le chat comme euh, en se disant « il y a probablement une machine, il y a probablement une machine derrière », ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, et donc, du coup, on voulait vérifier cette appétence-là. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, de cette capacité à délivrer une information complètement personnalisée, c'est-à-dire on n'est pas sur un, une modélisation de formulaire dans une conversation, mais véritablement euh, arriver à trouver des moments de vie sur lesquels on délivrait une information, euh, une information personnalisée. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire sur la partie « assistance ». Pourquoi Parce que ça nous permettait de couvrir ce que vous disiez tout à l'heure naturellement, le segment 7 sur 7, 24, 24, 24. Et donc, on avait besoin, si quelqu'un avait son téléphone bloqué, de pouvoir le débloquer immédiatement et lui délivrer un chiffre euh, qui est euh, le code de déblocage, donc le code PUC de son téléphone euh, tout de suite. Donc, en ayant vérifié que le téléphone, que c'était le bon interlocuteur par rapport au téléphone et par rapport à l'entreprise concernée. Donc, c'est ça qui nous intéressait de faire et cette capacité à orchestrer vis-à-vis -vis du client une information complètement personnalisée, de façon à sortir du rôle de la fac très traditionnelle. Et, et c'était ça le use case qu'il y avait derrière et sur lequel on cherchait véritablement à vérifier que... Plutôt que d'envoyer un client sur une fac, on lui dit voilà la démarche pour trouver votre code. Et bien là, c'était de lui donner complètement en live immédiatement et donc de pouvoir accélérer le process vis-à-vis le process -vis de lui. Et ça, ça a été, c'est plutôt pareil. Tu parlais, tu parlais résultats. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats, euh, alors on, on a fait le choix de partir sur une logique de MVP pour ne pas être sur un éventail assez large, de façon à se dire c'est pas la peine de surinvestir. Et on avait besoin d'avoir le feedback client. Donc moi, je vous invite quand vous quand vous rentrez dans ce type de démarche à le faire, à, à lancer le service avec assez peu d'intentions. Euh, pour être très honnête, on est parti avec trois intentions. Il savait dire bonjour, il savait délivrer la Clépuc, il savait dire au revoir, il si, savait dire, il y avait tout le chitchat, donc sur si on l'interrogeait sur la météo, sur un certain nombre de choses. Donc, il savait, il savait répondre, mais rien que ça, et on a une richesse de feedback à partir de ça qui nous a permis de changer complètement la roadmap de ce que l'on avait prévu derrière en termes d'élargissement fonctionnel, puisque notre objectif à terme était de se dire que si ça marchait, on voulait couvrir la totalité de l'assistance mobile et également la totalité de l'assistance commerciale. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que en termes d'interaction client, puisque là, on est sur de la relation client, euh, bah c'est venu se substituer à peu près à 15% de nos appels. Donc, ce n'est pas négligeable. Euh, et ça, en l'espace d'un an, euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc, on voit bien qu'il y a tout de suite une finalité assez opérationnelle à ce type de canal. Quoi. Ça me permet de rebondir parce que euh, Stéphane disait que le choix, vous vous disiez que le choix, c'était directement sur de, sur de l'assistance. Euh, moi, ce qui m'interroge, c'est... Euh, Comment est-ce que ce use case a été priorisé au départ Alors, il euh, y a des approches qui sont plus ou moins rationnelles, il y a des KPI qui sont regardées, notamment bah, les, les, les motifs d'appel en centre d'appel. Euh, moi, j'aimerais bien euh, un petit peu échanger sur ce, sur ce sujet-là, de la sélection du use case pour un, un démarrage. Ce qu'on comprend quand on vous écoute tous les deux, c'est que, euh, que finalement, euh, on ne cherche pas à lancer la machine de guerre du premier coup, on y va progressivement. Donc, il euh, y a un vrai sujet derrière, par, enfin, derrière ça sur... Par quoi je commence, en fait Et, et comment je choisis ce, ce premier sujet ou use case Alors, Moi, j'allais dire, le, le, le premier sujet qu'on avait derrière, c'était euh, la douleur de l'interruption de service sur le téléphone mobile pour un professionnel, mais... Je pense qu'on est tous des professionnels dans la salle. Mais là, quand je parle de professionnel, c'est au sens du petit pro euh, dont c'est le lien permanent quand il est en déplacement euh, chez un client. Euh, ben, L'interruption de service, elle est juste vitale pour lui. Et donc, c'est un, un des moments les plus anxiogènes. Euh, le, c'est aussi cette, cette, ce besoin de code PUC. C'est quelque chose de suffisamment volumétrique. L'idée était véritablement derrière de se dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un volume suffisant pour faire en sorte que le, le client puisse venir et puis vérifier justement cette appétence-là. Si on le fait sur un schéma beaucoup trop étroit, vous allez avoir du mal à, à atteindre une audience qui va vous permettre véritablement de mesurer quelle est la pertinence de votre bot, son niveau d'acceptation par les clients. Et donc c'est le couplage de ces deux choses-là, à la fois ce côté douleur client et cette capacité à l'adresser, en format personnalisé, comme je le disais, en délivrant une information qui ne soit vraiment pas la même pour tout le monde, et puis, deuxièmement, cette volumétrie déjà suffisante pour avoir suffisamment de feedback pour pouvoir faire évoluer les choses dans un deuxième temps. D'accord. De votre côté, Jordan euh... Je pense qu'il faut, il faut que le boot soit un petit peu comme on choisit en fonction, en fonction de la problématique. Si on fait un site web, si on fait une app native ou autre chose, ça doit se mettre dans, un, dans le champ des possibles. Et ça, ça doit... Il ne faut pas négliger l'apport UX que peut avoir le bot par rapport à d'autres interfaces. Et si, on re, si je reprends l'exemple de la réclamation, par exemple, c est, c est, chez SNCF, c'est quand même un parcours euh, euh, qui demande beaucoup de pédagogie, qui, où on demande beaucoup d'informations, et on se rend compte que le, finalement, le bot, l'interface conversationnelle, a un réel apport par rapport à des formulaires simples ou, euh, ou des choses un petit peu plus classiques. Et là, on voit que le use case, il est très naturel. Donc il faut vraiment le mettre dans le champ des possibles, et pas voir ça seulement comme une innovation aujourd'hui. Alors, ce que j'entends, en fait, là, on a deux exemples euh, d'entreprises où, où il y a pas mal de maturité sur le sujet parce que plusieurs, euh, plusieurs bots ont été lancés, plusieurs expérimentations qui ont été plus ou moins industrialisées. Euh, dans votre cas quels sont vos prochains enjeux Je, Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes monté en compétence sur les parties techniques. Vous avez euh, acquis une connaissance, de, de, de, une maîtrise de l'appétence euh, et, euh, et des use cases pertinents. Les prochains, les next steps pour, pour Orange ou pour SNCF, qu'est-ce que c'est Il y, y a quand même beaucoup de choses dans ta question. <rire> euh, Peut-être faire le, déjà le sujet technique. Euh, c'est important, ce que tu disais tout à l'heure, Najiba, sur, le, euh, sur la, la partie, la structuration de votre bot. Euh, même si nous, on est parti dans une logique de FVP, on s'est dit que si c'était un succès, il fallait qu'on soit dans un format extrêmement évolutif et donc euh, avoir cette capacité à créer un métabot euh, qui, était vraiment, euh, qui a vraiment un rôle de désambiguation globale de et d'identification de, de l'intention du client et après de faire appel à des bots secondaires pour pouvoir justement gérer ces différentes... Alors, je ne vais pas parler d'intention, mais de macro-intention, parce que quand je vous disais interruption de service sur le mobile, il y a tellement de raisons et tellement d'intentions qui peuvent justifier ça qu'on voit bien que ce n'est pas un seul élément qui va, qui va rentrer dedans. Le bénéfice de cette approche-là, c'est que ça permet, presque envie de dire, de mettre les bottes un peu en série, c'est-à-dire de les développer de manière séparée, et ça permet aussi d'identifier ces couches de front pour se dire. Je vais faire un bot à destination des clients, plutôt sur cette cible-là. Par contre, je vais le faire évoluer sous une autre forme pour une autre cible client. Donc, quand tu parlais d'enjeu, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'élargir ce bot à la fois en termes fonctionnels, mais également en termes de clients, voire même de l'interne, qui va pouvoir adresser. Donc aujourd'hui, on l'a rendu aussi multi-device. Alors, j'ai envie de dire, par essence, ça, ça l'est. Mais en tout cas, donc on, on l'a mis aussi sur le mobile. De, là, on est en train de l'ouvrir à destination des utilisateurs euh, entreprises euh, et des gestionnaires, de pouvoir faire aussi euh, du traitement de masse. Parce que quand on s'adresse à des gestionnaires de grande flotte euh, de téléphones mobiles, ils vont avoir besoin de pouvoir euh, activer une carte SIM sur une dizaine ou une centaine de lignes. Il faut que le bot soit en mesure de le faire. Donc on voit bien que c'est extrêmement concret que ça correspond au travail euh, d'un conseiller. Donc ça, ça fait partie euh, de nos enjeux. Après, il y a peut-être l'enjeu de la voix, mais je vais peut-être laisser Jordan euh, avancer sur le sujet, et puis on reparlera de la voix. Alors, j'avais pas parlé de la voix, mais merde. Bon, bah, alors, j'en parlera après, alors. <rire> okay. euh, non, pour nous on, a, nous, on a deux gros enjeux. Le premier, c'est de ne pas faire subir notre organisation aux clients. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de clients de SNCF dans la salle. Et, et il y a quelques années, quand euh, les apps natives sont sorties, vous avez vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'applications SNCF. Mais là, on est en train de faire la même chose sur les boîtes, figurez-vous. Euh, donc... Euh, L'idée, c'est vraiment de, de mener cette convergence design et technologique qui nous permettra de créer, on a parlé d'orchestrateur tout à l'heure, de, de, de créer des choses qui permettront un, un parcours fluide euh, et un parcours unifié pour le client et qui, qui sera plus serviciel et qui ne montrera pas notre organisation euh, derrière. Et ça, on y travaille dessus, on, on travaille à l'orchestrateur de bot, on travaille justement à la recherche de, de premiers use cases, avec l'aide de Simic Market au passage euh, pour. Euh, pour avancer sur ce sujet et unifier un petit peu en tant que direction transverse les différentes entités qui, qui se sont lancées sur les, sur les bots euh, l'idée voilà, c'est vraiment que ce soit transparent pour le client et qu'il n'y ait pas de problématique de parcours après avant, avant de se lancer vraiment sur, sur la voie. Et puis le, le deuxième, la deuxième problématique, euh, c'est aussi d'accompagner les entités qui sont un petit peu moins matures dans le groupe, euh, dans le cadre de la transformation digitale. Euh, et pour ça, on, a, on est en train de créer une équipe qui s'appelle la FAP conversationnelle qui va pouvoir, euh, grâce à des guidelines, grâce à des, à des ressources, euh, aider les, les entités les moins matures à faire des choses, euh, que ce soit en interne ou en externe, et s'intégrer aussi dans cet écosystème-là euh, et cette convergence. Donc la convergence design et technologique elle est super importante. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la techno après, mais... Euh, on, on est à fond là-dedans <rire> en <ce moment. rire> euh, Juste parce qu'on ne l'a pas précisé, on, on parle régulièrement là, depuis tout à l'heure d'orchestration. Alors, très rapidement, juste pour expliquer, mais euh, de façon très succincte, quand on parle d'orchestration, euh, quand on a plusieurs bots, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je donne un point d'entrée unique à mon client qui va poser une question sous forme conversationnelle et que j'ai un système, sans rentrer dans des aspects techniques, qui permet de comprendre que cette, cette, cette conversation, cette question peut être traitée par le bot A, B ou C et, le, et du coup l'envoyer de façon complètement transparente vers le bon bot. C'est ce qu'on appelle l'orchestration. Donc en fait, derrière ce sujet d'orchestration, c'est une question de... C'est la base, c'est une question de parcours et d'expérience utilisateur. Donc effectivement, quand on parle d'approche de, de, de, de, par POC, et c'est la bonne approche finalement de venir tester la pétence, de venir tester les technos sur des petits périmètres, l'effet pervers, c'est de se retrouver avec 12 bots. Euh, avec euh, 10 qui marchent très bien et, et, et 2 qui ne marchent pas du tout mais sur ces 12 bots je ne vais pas dégager tous les clients qui sont dessus euh, il faut derrière que je réussisse à les capter et, la, et les réintégrer dans une, dans une expérience euh, euh, bah, pertinente, en tout cas cohérente euh, le sujet de la voix <rire> Moi, je veux bien ouais. rebondir aussi ouais, sur, bien ce que, sur ce que tu dis là parce qu'il y a, y, a y a un élément important euh, dans les axes, on a parlé beaucoup là bot, bot client, mais le bot salarié, c'est juste fondamental, tout aussi, tout aussi important. Et, et pourquoi la logique de multibot s'applique encore mieux à la partie salariée Pour une raison évidente, c'est que quasiment chaque métier veut créer son bot. Nous, on a même les juristes qui ont créé leurs bots, pour vous dire, vous euh, aussi, de... de façon vous aussi. <rire> et bien voilà, donc c'est bien la preuve. Euh, et on a différents métiers qui veulent pouvoir, qui veulent pouvoir adresser, euh, adresser ces bots. Et on a besoin à un moment d'avoir une, conna... une cohérence en termes d'architecture et faire en sorte qu'un bot qui est développé à un endroit puisse être réutilisé à des fins d'une autre équipe. Pour vous donner un exemple, euh, aujourd'hui, on a des clients entreprises qui achètent des offres plutôt à destination du pro pour des logiques de télétravail et de choses comme ça. Et bien donc, effectivement, on a besoin d'aider un conseiller sur le marché entreprise. S'il a des questions sur ses offres professionnelles qui ne sont pas dans son cœur de métier, de pouvoir faire appel au bot pour l'aider. Et vice versa, on a aussi cette symétrie là. Donc on voit bien que ce qui est développé à un endroit dans l'organisation va pouvoir alimenter un autre endroit dans l'organisation et qu'on ne va pas installer 15 bots sur son sur son sur son outil de travail, et que donc, par conséquent, on a besoin de rationaliser euh, cette architecture, et ça, c'est juste, juste fondamental. Maintenant, si on, on veut parler de la, euh, la, la voie, pardon euh, nous, on l'a justement démarré sur la partie sur la partie salarié. Donc, c'est pour ça que je faisais le, le, le pont entre les deux euh, en essayant de bah, peut être que certains ont vu des, des présentations en essayant de, de se dire. Est ce que le bot est capable d'écouter la conversation qui se passe entre le conseiller et le client de façon à identifier les intentions qui ressortent dans la conversation pour pouvoir euh, assister le conseiller justement et vérifier qu'il a bien poussé tous les arguments. Ben, quand je dis vérifier, c'est l'aider à pousser la totalité des arguments qu'il y a. Donc, il c'est sûr que quand on a des conseillers expérimentés, la question ne se pose pas. Mais quand on a des jeunes qui arrivent, eh ben, ça, devient, ça devient une aide précieuse. Et donc, ce travail-là sur la voie est juste fondamental. Euh, on s'est aperçu aussi que c'était un peu plus simple de le faire en soutien du conseiller, parce qu'aujourd'hui, dans une relation téléphonique, pour avoir une fluidité euh, de, de langage qui correspond à, à de, un dialogue humain euh, et de le retranscrire dans un format bot, ben, simplement, vous n'allez pas dire... Le, vous imaginez que dans la conversation, on vous dise « j'ai pas bien compris, vous pouvez pas répéter euh, ». Si on vous le fait trois fois dans la conversation, au bout d'un moment, vous allez commencer à être un peu fatigué du, du bot de du bot voix. Donc aujourd'hui, on considère qu'on n'est pas encore à ce niveau de fluidité qui permet une relation téléphonique euh, entre un client et un conseiller. Par contre, le fait de commencer à comprendre la voix et effectivement, il y a aujourd'hui des solutions qui s'améliorent de jour en jour, permet à partir de là de devenir une aide pour le conseiller et de s'appuyer sur toute une démarche euh, documentaire euh, qu'on n'a pas. Je, je ramène véritablement sur aussi une chose qu'il faut que vous posiez euh, comme question, c'est que euh, Imaginez pas que vous allez prendre toute votre documentation, euh, la faire analyser euh, par de l'intelligence artificielle, euh, l'injecter dans le bot et euh, super, votre truc il marche en une semaine ou euh, ça, ça fonctionne juste pas comme ça. Alors sur la partie salarié, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre comme ça parce que vous allez, ça va aider à de la recherche documentaire parmi euh, la, tous les documents que vous avez. Par contre, vis-à-vis -vis du client, il y a besoin de tout réécrire, de tout. Euh, repenser avec une vraie logique conversationnelle et, et nous comment on l'a fait On l'a fait ben, en prenant un conseiller de plutôt quelqu'un de très très bien euh, et, et c'est elle qui a fait les conversations de la même manière qu'elle les faisait et donc si demain vous lancez dans un bot euh, interne versus un bot externe, vous pouvez les traiter de manière assez différenciée par contre si vous êtes sur la partie euh, client euh, affinez véritablement votre, votre travail que ce soit d'ailleurs sur la partie voix comme sur la partie écrite est-ce que, est que tu veux dire un petit mot sur la voix, euh, Jordan Non. <rire> euh, je pense qu'on arrive un petit peu prochaine. au est -ce que, Est-ce qu'on pourrait terminer par... Euh, alors, euh, Stéphane, tu, tu, tu, tu m'as devancé, Stéphane, mais si, quelques petits conseils pour ceux qui... Euh, allez, deux, trois conseils pour ceux qui aimeraient se lancer sur ces projets-là qui n'en ont jamais fait. Si vous aviez euh, voilà, quelques conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer. Bah, bah, je dirais qu'il faut se lancer. Effectivement, on est, on est souvent dans des logiques de qui et dans des logiques d'expérimentation. De, puis je pense que dans beaucoup d'entreprises... Euh, euh, L'interface conversationnelle a été prise d'abord par des équipes innovation euh, et assez tardivement par des équipes expérience client marketing et je pense qu'il faut vraiment avoir la vision de l'industrialisation tout de suite et donc euh, ben réfléchir à la composition des API, réfléchir au design, réfléchir à l'UX, à comment ça va s'intégrer après dans l'écosystème euh, et la convergence technologique qu'il aura derrière. Ça n'empêche pas d'être agnostique après en termes de technologie euh, et d'en avoir plusieurs en même temps. Mais il faut, il, faut, il faut en tout cas prévoir ça dès le début euh, pour ne pas faire un coup d'épée dans l'eau et, et créer une perte de temps derrière. Je pense que c'est important. Et puis, il faut communiquer à l'intérieur des grands groupes, justement, puisqu'il y a souvent des core teams qui se créent, euh, des gens qui font chacun les choses de leur côté, euh, pour créer une cohérence euh, groupe. Et je pense que c'est aussi le cas chez Orange. Non, tu, tu, moi, moi, je m'inscris complètement dans ce que tu dis. Euh, la première chose, c'est qu'il euh, ne faut pas lancer un bot pour lancer un bot parce que c'est la mode. Donc, il euh, faut savoir ce qu'on veut lui faire faire, euh, comment il s'intègre dans l'expérience. Euh, tout à l'heure, tu disais que c'était un vrai levier de différenciation de l'expérience. Et, et effectivement, nous, typiquement, sur la partie assistance, euh, aujourd'hui, on, on se dit que ce n'est pas encore complètement le cas, mais on est juste persuadé que demain, le bot va se substituer complètement à toute cette logique d'assistance qu'on n'écrira plus de fac, qu'on n'écrira plus que des conversations euh, et, et on n'a juste pas de doute, pas de doute là-dessus. Donc euh, moi, j'ai envie de dire première chose, c'est d'avoir une conviction et cette conviction, c'est que ça va se développer. Donc vous le disiez tout à l'heure dans l'étude, les volumes sont là et les perspectives, les perspectives sont là. Maintenant, la question, c'est pourquoi vous voulez le faire? Effectivement, commencez, commencez petit, mais on le voit bien sur les, sur les deux expériences. Et puis vous allez l'enrichir progressivement et surtout vous allez récupérer beaucoup de feedback sur vos clients euh, donc typiquement pour, pour vous donner un ordre d'idée nous la première chose qu'il y avait comme on délivrait une information personnalisée on avait besoin d'authentifier nos clients donc eh ben, le, le, le bot qu'on a fait juste après les premières intentions dont je vous parlais tout à l'heure ben, c'était l'aide à l'authentification parce qu'on s'apercevait que tous nos clients ne savaient pas forcément toujours s'authentifier donc ça c'était la première chose et puis surtout moi je rajouterai un point qu'on a un peu moins abordé là mais moi vous dit en partie dans, dans l'étude, c'est la jonction entre ce canal et puis le canal chat euh, avec, avec des humains derrière. Euh, c'est important euh, de jouer la continuité parce que c'est un même média, euh, c'est un même canal. Et donc euh, ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Euh, c'est à la fois important. Euh, J'ai discuté avec mes collègues d'Orange Bank c'est quelque chose d'important pour eux. Et nous, on voit qu'il y a ce besoin là aussi. Alors, on est sur un pourcentage d'appels à l'humain qui est un peu plus faible. Que, que chez eux, je pense que c'est aussi lié à, à, à nos sujets. Mais voilà, la jonction entre ces deux, ces, ces deux canaux. Si vous avez déjà du chat, euh, ça va prendre sa place assez naturellement dans l'expérience aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je vois Philippe se rapprocher, ça veut dire parce que j'allais proposer des questions, mais. Je... <rire> Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci à vous.